Christophe qui poursuit en cas de choix pour du, loca du locatif auprès de particuliers est-il préférable de rechercher l'acquisition d'immeubles entiers, même petits, avec quelques appartements pour s'exonérer des débats et problèmes et éventuels de copropriété Il bon, faut pouvoir, mais admettons Voilà, on faut ça. Ah, si on peut se venir, c'est génial. c'est mieux. Voilà, est mieux. Est génial. Mais d'accord avec vous-même, vous euh, il faut quand même dire quelque chose. Euh dans des périodes, je vais, je vais dire quelque chose de très banal, assez mouvementé. Euh, je défie beaucoup de gens d'avoir décrit il y a cinq ans ce que nous vivons mmh. aujourd'hui. Bon. Dans un monde mouvementé, assez, euh, on va dire, où le coefficient de visibilité ou de non-visibilité est assez fort, mmh. euh, un immeuble entier, si c'est une partie trop importante d'un patrimoine, oui. c'est pas de la diversification ça. Non. Donc, c'est contre... plutôt là. Bon, si quelqu'un a un très grand patrimoine et prenait volontiers, c'est sûr que c'est mieux. Oui, Guy a raison. Et en même temps, l'avantage d'avoir mmh. plusieurs appartements, c'est de pouvoir diluer le risque sur tous les locataires.